partie, et eh bien, ça sera la, un petit peu le visu du back office, parce que pour ceux qui étaient avec nous dans la société Holo Lim Limited, Limited, Limited, je ne parle pas anglais, vous voyez, c'est très bien, c'est, euh, on a vraiment un site euh, vraiment hyper testé, puisque ça a déjà été utilisé, par le propriétaire, Ivan Satanov, qui est le directeur de la société. Et euh, eh c'est vraiment excellent pour suivre nos investissements, parce que là, je parle bien d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, mais euh, je vous présente un, un, un projet vraiment auquel je crois beaucoup. Hein, et puis en plus, c'est un projet euh, humanitaire. Donc, c'est parti. Je vais passer assez vite sur euh, certaines slides, car... Euh, je vais... Il y a beaucoup d'informations. Ce que vous pouvez retenir, donc, euh, on va dire crise mondiale incontrôlable, vous connaissez tous, euh, en particulier, on a tous dans la famille ou proche, ou voire soi-même, euh, bah, hein, ce cas hein, d'être diabétique. Hein, ce n'est pas simplement un problème. Alors, je ne suis pas médecin non plus, je tiens à signaler, hein, mais euh, je pense que tout le monde comprend à peu près euh, le mot diabétique, mais ce n'est pas unique, hein. il y a différents types. Alors là, on parle de euh, il y a le diabète sucré, donc 537, 537 millions de personnes, c'est gigantesque et puis ça risque d'augmenter. Donc, vous voyez, il y a des pourcentages en, en millions de euh, personnes âgées, plus ou pas, pas simplement, euh, les risques pour, euh, pour la grossesse, l'hyperglycémie, il y, a, il y a tellement de choses, mais ben là, je ne veux pas vous faire un cours de médecine. Comme je dis, je ne suis pas médecin, mais savoir que le projet est vraiment euh, très adapté euh, pour ben, pour aider les personnes à savoir, euh, à connaître euh, leur pathologie et à savoir euh, justement prendre l'action, act les actions nécessaires pour pour cela. Donc, bien sûr. MSC ne réinvente pas la poudre. Je pense que vous connaissez déjà ce genre de, de système. Alors, il euh, y, y, y a, je dirais qu'il y a toujours les systèmes de ponction des doigts. Donc, on piqûre euh, très souvent pour contrôler. Ça, c'est invasif et puis c'est pas agréable et c'est contraignant. Là, on va plutôt parler des systèmes de, euh, système de surveillance flash, c'est-à-dire pas de piqûre et avec un appareil et ça peut être donc un appareil dédié ou un appareil ou un téléphone. Donc euh, vous voyez, les, les classiques, c'est-à-dire avec la, la piqûre, la petite piqûre euh, qui fait pas très mal, hein, qui fait pas mal. faut pas exagérer, mais euh, ça fait, c'est pas si vieux que ça. Moi, je pensais que c'était plus vieux, mais bon, il y a à peu près cinq ans qu'on évolue vers un système moins invasif. Donc, euh, vous voyez, il y a un temps quand même assez important pour, pour le contrôle. Donc, un contrôle continu est idéal. Si hein, tout je, se je passait rapidement, hein. il faut vraiment une, euh, donc, une mesure plus efficace. Hein. Pour résumer, une mesure plus efficace, plus rapide et idéalement en continu. Donc, quand on crée un projet, quand on lance un projet, on regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde la concurrence, ce qu'a fait MLC. Donc, voilà, il y a, il y a Freestyle Libre et Dexcom ce sont les gros. Et il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment ceux qui euh, ont vraiment les le plus grosses parts de marché. Donc, on voit le prix, parce que ça, c'est important, puisque c'est là-dessus que MLC va se démarquer. 80 dollars pour 14 jours, 80 dollars pour 10 jours. Donc, euh, à 30 jours, ça fait 240 dollars. Pour le Dexcom, vous voyez, euh, c'est. Il euh, ce y a des entreprises locales, mais ils ne contrôlent pas. Il n'y a, y a pas tout le. le marché est quand même très, très ouvert, hein, puisqu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de à dire, patients ou de clients, nous, parce que nous, ça va être des clients, ce n'est pas des patients, on n'est pas médecins. Ça va être des, des, des clients qui vont utiliser ce, cet, cet outil-là. Donc, regardez ce. Moi, quand j'ai vu ce, ce chiffre, j'étais très étonné, je ne savais pas du tout. Et j'avoue j'ai toujours à, à, du mal à lire les. Là, c'est est vraiment un gros marché en 2021, vous voyez. 2 milliards, comme 3,3 milliards, 3,3 millions, je dur à dire. Oh, voilà. Donc, le chiffre d'affaires est quand même impressionnant. Ce n'est qu'après tout un petit boîtier et puis euh, un outil pour, pour, pour lire. Ça ne fait pas euh, donc euh, et c'est en croissance. C'est en croissance, ça va augmenter euh, d'année en, en, année en année. année euh, pourcentage est prévu, euh, un gros pourcentage est, est prévu d'augmentation chaque année, puisque la détection n'est pas accessible et c'est toujours là. Vous allez voir que MLC va se démarquer bah, dans des pays où il ne peut pas se procurer ce genre de, de produit. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, euh, qui dit peu de concurrence, bah, ils font les prix qu'ils veulent, en gros. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à des prix euh, un petit peu, euh, vraiment enfin, complètement décalés, je dirais, par rapport au produit lui-même, au coût du produit, donc coût élevé. Hein. Et bah, pas d'accès, comme je viens de dire, à tout le monde puisque c'est cher et euh, c'est là où la société, donc c'est un centre d'ingénierie euh, qui va se démarquer. Donc je, euh, MLC, je répète, My Life Control, hein, on va dire MLC Ingénierie. Eh bien, ça va permettre de faire des diagnostics pour les problèmes de, euh, hein, de créer des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. Alors là, on est sur un le spécifique du du glucose, mais il y aura d'autres choses. c'est pas pour, pour, pour là, mais à partir du moment où on peut faire un, des choses pour tester euh, un, une chose particulière, on peut le faire pour d'autres. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais euh, ce que je veux, je veux vous dire, si vous rentrez dans euh, la société, c'est-à-dire vous venez des participants et ensuite actionnaires, euh, vous en avez pour un moment à rester avec nous, puisque le marché est énorme et il y, a, il y aura d'autres choses qui vont se faire. Il faut savoir que nous sommes euh, au début. Je vous, je vous expliquerai les, les étapes. On est vraiment au début du, du financement et c'est ben, vraiment le meilleur moment. Vous avez sûrement vu quelque chose qui est passé, un mail, plusieurs mails qui parlaient de fois 1000 C'est la réalité. C'est pas c'est pas une vue de l'esprit. C'est calculé et vous verrez comment. Donc, on est bien sur le, pro, euh, le but premier du, hein, du projet, hein, je vous l'ai dit, surveillance continue de la glycémie. Donc, euh, il y a beaucoup de choses. Alors, je vous laisse regarder en même temps, parce que ça, ce sont des informations techniques que je dois vous donner en tant que, euh, pro, hein, en tant que partenaire national de MLC France. Hein, je ne suis pas le seul. Mais je vous laisse regarder un petit peu. Hein, la diminution du taux de cause Il euh, y a un système d'alerte. Il y, y a la possibilité, donc évidemment, de réagir rapidement euh, parce que ça peut aller jusqu'au coma. Il hein, y a des choses très très graves qui peuvent se passer. Donc on a, c'est très très important ce genre de ce, ce genre d'information. Donc je vous laisse se lire encore un petit peu et je passe à la slide suivante. Bon là, vous avez. Alors, je vous ai parlé. En texte, là, vous voyez en image à quoi ça peut correspondre. Donc, euh, vous mettez un, une sorte de patch qui se met sur euh, hein, une pastille qui se met sur le bras et avec, vous voyez, le téléphone. C'est assez simple. Donc, euh, j'espère que vous avez compris cela parce que ça, c'est bien de savoir ça, mais bon, nous, on est plutôt là pour savoir ce qu'on qu va gagner là-dedans. Hein, y compris moi, je suis, je suis partenaire national mais je suis avant tout investisseur dans ce projet. Donc, devenez copropriétaire, copropriétaire de l'entreprise, donc en achetant des parts d'investissement. C'est assez simple, c'est assez facile à comprendre. Votre seul rôle, c'est-à-dire, c'est de participer, donc d'acheter des parts et de voir grandir la société et bien sûr, les possibilités de gains derrière. Comment ça va se passer Eh bien, euh, il y aura 20 milliards de parts émises, vous voyez, et c'est 50-50, 50 pour l'entreprise, pour 50%, et 50 pour, euh, bah pour, nous, pour nous, pour ceux qui auront pris des packs au prorata évidemment, de leur investissement. Donc, euh, on est dans un financement de 40 millions de dollars. Alors, ça peut, ça peut paraître énorme. Mais je peux vous dire qu'avec les informations qu'on a eues, ça, ça, ça peut aller très vite. Parce qu'on est, hein, est dans des phases que je vais vous montrer. Tout ça, vous pourrez me le demander. Hein, le document, il n'y a, a rien de confidentiel. C'est pour vous, c'est pour savoir de quoi on parle et dans quoi vous mettez les pieds. Donc, voilà les étapes, euh, bah, les stades plutôt, euh, pour le, la mise en œuvre du projet et qui se scindent en 17 étapes. Alors, là, on est exactement à l'étape 2. On risque de passer à l'étape 3 assez rapidement. J'en ai aucune idée. C'est décidé par le nombre de parts qui sont vendues, à savoir qu'il euh, y a un certain nombre de parts respectées. À partir de vous, vous verrez que vous pouvez payer en échéance, mais quand vous payez en échéance, ça veut dire que vous avez réservé, réservé le pack. Et ça, j'y reviendrai. J'espère que je ne vais pas oublier cette information parce qu'elle est très importante. Euh, un, ah si, je vais le dire tout de suite, c'est un contrat entre vous et la société. C'est-à-dire que la société vous accorde de payer en plusieurs fois, à partir de 50 dollars, vous verrez les que c'est vraiment accessible à tout le monde, mais en contrepartie, euh, le responsable, donc Yvan Sastanov, et puis, euh, voilà, et puis tous, tous les gens qui sont derrière, mais surtout lui, va demander à avoir la totalité hein, de, de cet argent si vous avez mis 1000 dollars ça veut dire que vous êtes prêt à donner 1000 dollars donc c'est vraiment un contrat de confiance entre, entre le partenaire et puis la société je tiens à le préciser. Donc voilà. Donc là on est, on est quasiment en 2023, on est fin 2022 donc euh, on est sur le stade donc le stade précis, donc, qui comporte l'étape 1 à 7 comme je vous ai dit bientôt passer à l'étape 3 ça sera, ça sera décidé automatiquement par le nombre de parts qui seront vendues puisque ben ça on ne le contrôle pas puisque ça va dépendre de la vitesse de de, des des gens qui participent au projet alors je vous ai parlé de 40 millions là vous voyez déjà on est qu'à 2 millions donc ça fait bon 15% on est sur, entre 20 et 40 millions de dollars hein, pour euh, pour financement on réinvente pas la roue mais il y a besoin d'argent puisque c'est quand même un, un projet quand même technique de santé important de, de mettre euh, Hein, d'avoir un produit très très bien très bien créé et très bien évalué aussi hein. donc c'est un, hein, comme vous voyez ça va être la création du prototype certification développement de la technologie voilà donc c'est euh, pour qui bah, en tous les cas c'est pour nous en tous les cas je parle pour moi petits et moyens investissements euh, privés les euh, particuliers partout dans le monde mais il va y avoir des business angels qui vont arriver et qui vont, euh, eux qui veulent attendre. Moi, je dirais que, ce bah, c'est pas que je dirais, c'est que là, Yvon nous a dit qu'à l'étape 8, donc le stade donc de 8 à 18, eh bien, il y a, va y avoir des gros, gros, gros qui vont mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, bah, ça va aller très, très vite pour, pour les parts. Ils vont fondre. Alors, pour l'instant, on a le temps, nous. Mais bon. Euh, nous, on est vraiment au meilleur moment, on est, hein, euh, et, bah, est une société de capitaux risque, parce que c'est ça, hein, qui, ou un échoufondre ou quelque chose dans, dans ce style-là, qui met de l'argent dans, et puis, euh, dans, dans, cette société, ils vont pas, ils vont pas mettre 1000 euh, dollars ou 100 000 dollars, ils vont mettre euh, un million, voire plus, plusieurs millions. Donc, on sait que ça peut progresser très vite. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, 2024-2025. Donc, on, a, on, a, on avait dit que c'était de l'étape 8 à 18, mais il y a la 13 à 17. Et ça, c'est important, puisque c'est là où il faut avoir non seulement euh, bah, de, de l'argent, donc avoir financé pour un certain montant qui est de 20 millions de dollars, et avoir 100, 100, 100, 100 000 utilisateurs. C'est un chiffre, qui c'est un objectif. Pourquoi Parce que c'est un produit, et ce produit il va être utilisé par les premiers utilisateurs. Que vous l'utilisez pour vous, ou pour, pour d'autres personnes, on va avoir, quand on rentre dans, dans, dans la société, on va avoir des produits, on va avoir des prix, voire même euh, des... Les produits gratuits, on a, on a contribué à financer ça. Donc, c'est très, très bien. Vous voyez le nombre estimé, donc, euh, bien sûr, d'unités, hein, donc l'unité de, de, ce, de ce produit, 2,5 millions, c'est un début. Et après, on parle de croissance, donc IPO. On ne parle pas tout de suite de rentrer en bourse, parce qu'à partir du moment où il va y avoir des ventes, il va y avoir des bénéfices et euh, ben, un partage de... de, de des, des bénéfices. Après, les dividendes, c'est encore autre chose pour passer sur le marché boursier professionnel. et Là, il faut être costaud et il faut avoir, euh, là, voilà, comme on dit, euh, 500 millions de dollars. Donc, il faut, faut vraiment bien comprendre que c'est un projet à moyen long terme et très long terme, et je même euh, pour héritier. Hein Donc, euh, tant que la société se remplace et évoluera, euh, bah, dans le bon sens, c'est le but. Hein. Je vous l'ai dit, euh, la part de marché est vraiment euh, importante euh, puisque le projet… Alors, je n'ai pas, ne l'ai pas dit, mais l'objectif de, de ce produit-là est, est d'être 3 à 5 fois moins cher que la concurrence. C'est là où, ça, où, on, où on peut se démarquer et avoir, euh, bah, euh, prendre un pourcentage des, de ce qui existe déjà sur le marché. Hein, on n'a pas besoin d'avoir 500 000 clients. Hein. Euh, si c'est ça bon voilà je, vais... je viendrai vous voir tous euh, un par un mais bon c'est une promesse que où je prends pas beaucoup de risques. Voilà donc combien vaut une part actuellement? On va dire à peu près 01 centime de dollars donc. Voilà je dirais que ça c'est même moins parce que plus on prend des packs importants plus la valeur unitaire de, de la part est, est faible. Donc, on, pour simplifier, on a fait le calcul sur 0,001 dollar. L'objectif, donc, mais pas tout de suite, est de capitaliser 1 dollar. Effectivement, donc, l'objectif euh, de la capitalisation, 20, 20 000 dollars. C'est assez compréhensible. 0,001. 0,001, 1$, dollar, vous avez compris que là, on fait du x 1000, mais pas tout de suite. Hein, donc, je tiens bien à le préciser, En plus, c'est enregistré. Donc, il y a des étapes à suivre et des évolutions pour le, pour le projet. Hein, donc, c'est vraiment important de comprendre que vous mettez l'argent la, que vous mettez, on va dire, pour être très vulgaire, 1000 balles, et hein, eh bien ça va se transformer en 1 million, quasiment 1 million, parce que plus ça va avancer. Plus, euh, bah, plus la part sera, entre guillemets, chère. Alors, cher, ça ne veut rien dire, parce que euh, là, ça ne vaut, ça vaut pas grand-chose. Hein. Mais euh, elle va augmenter. Elle sera peut-être à 0,02. Mais 0,02, ça fait déjà double. Faire attention. Hein. Même si c'est des petits chiffres, ça double, facile, ça double facilement. Donc, la croissance, Donc je vous parle bien de hein, 1000 euh, c'est la réalité. Hein suivant justement les, euh, ce que projette la société. Hein. Euh, ça peut être plus, ça peut être moins. Hein. alors On espère à tous que ça sera plus quand on, quand, <rire> quand on participe. Hein. Donc, euh, je vous l'ai dit, 50%, euh, c'est quand même très, très généreux. Euh, les revenus, 50%. Pour d'autres sociétés, on n'est pas à 50%. Là, 50%, c'est-à-dire la moitié des revenus euh, vont... Euh, vont au à nous, sous forme de dividendes. Et ça, c'est euh, extraordinaire. Donc, on part aussi de pourcentage. J'espère que je ne vais pas vous, vous noyer dans, dans les pourcentages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment sur du x1000 hein, hein, avec euh, un potentiel. Hein. Là, on, on, ça a été basé pour ce calcul-là sur un million de consommateurs. Vous voyez, là, il y a un 537 millions. Vous voyez le potentiel le potentiel énorme de, de développement et d'augmentation justement des futures actions. Alors ça, je tiens bien à préciser, les futures actions. Ça, c'est parce qu'il faut savoir ce qu'on va faire. Alors actuellement, je vais vous les détailler dans la prochaine partie. On a actuellement des packs de 1000 dollars, payables en plusieurs fois, et jusqu'à 50 000 dollars. C'est pas mal, 50 000 dollars. Donc ça commence à à être important. Mais, comme je vous ai dit, il y a des investisseurs qui vont mettre 100 000 jusqu'à 2 millions de dollars. C'est prévu. Donc, ça, ce n'est pas pour nous. On va se... Peut-être pour vous, je n'en sais rien, d'ailleurs. Hein? Euh... Mais pour l'instant, ce qui est à disposition, c'est 1 000 et 50 000 dollars. Parce que pourquoi ce n'est pas encore proposé Ça pourrait être proposé, mais les gros investisseurs qui mettent beaucoup d'argent, ils ont besoin de voir... De... C'est comme saint thomas ils veulent voir le produit. Ils veulent savoir. Effectivement, nous, on prend un petit peu de risque. Hein Investir, c'est un risque. Mais là, le risque en, en vaut la chandelle à x1000. Donc, euh, voilà. Eux, ils vont prendre un, ils vont prendre un risque peut-être à x100, voire x10. Ils seront très contents. Hein Et c'est énorme déjà. Mais là, pour nous, c'est monumental. Je vous donne un exemple donc de 10 000 dollars d'investis. Euh, donc, potentiel euh, de 10 millions de dollars. Hein Alors, euh, ne prenez pas peur, hein. ce sont des, des potentiels. Hein. Euh... Alors, pour vous dire, moi, quand j'ai vu ça, moi, je veux, euh, je, veux, je, veux, je veux 50 millions de parts et je, je, je les atteindrai. Après, chacun fait comme il veut, sachant que quasiment le, le minimum actuellement de parts avec le plus petit pack, c'est quasiment un million, un million de parts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est gigantesque. Ça ne va pas durer, mais euh, pour l'instant, c'est comme ça à l'étape 2. Donc, je répète, recevoir 50%. Euh, pour Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, si vous n'êtes pas, il faut s'inscrire. Alors, pas euh, sur ce lien-là. En général, quelqu'un vous a invité et s'il a fait bien son boulot, il a donné son lien d'affiliation. Si vous n'êtes pas inscrit, que personne, euh, voilà, vous êtes peut-être venu par les mails que je vous ai envoyé. Donc, euh, je, je vais simplifier en tous les cas pour ceux de mon équipe. Hein, euh, le travail, c'est-à-dire, je vais vous inscrire, tout ça, comme je le fais assez souvent, je sais bien comment ça fonctionne. Et comme ça, vous n'aurez juste qu'à euh, bah, charger votre compte interne. Vous verrez que, et ça, c'est vraiment une, très, très important, on peut payer par carte bancaire, en tous les cas, pour les Européens. On peut payer par carte bancaire pour les Européens. Et ça, c'est bah, vraiment très, très bien. C'est une nouveauté par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et bah, ça ouvre des perspectives pour des gens qui n'ont pas… Alors, vous connaissez sûrement sur Internet, on parle, on parle, on paye en crypto. Alors, ceux qui sont à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème, ils pourront payer. Mais euh, la carte bancaire, ça reste quand même, euh, jusqu'à présent, euh, le moyen le plus évident et le plus répandu. Voilà. On ne peut pas faire du bancaire. Peut-être que ça se fera mais là, ce n'est pas prévu. Mais avec la carte bancaire, c'est génial. Donc, la société étant un pays, euh, voilà, ça s'appelle Saint-Lucie, c'est une question pour la défiscalisation. Vous imaginez quand vous faites un projet, quand vous faites un projet et vous créez un projet, je veux dire bon, je vais taper sur la France. En France, vous aurez déjà perdu de l'argent avant d'avoir commencé à, à créer votre pro produit rien contre la France. Il y a d'autres avantages, mais euh, créer un, un projet comme ça, donc c'est un pays euh, bon qui permet, comme on dit, c'est une juridiction qui permet de recevoir des sans restriction de recevoir les fonds partout, de partout. Donc euh, les, les envoyer partout. En France, ça serait un petit peu plus compliqué, ou dans un pays européen, hein, pas simplement la France. Voilà. Donc euh, il faut, il faut le dire clairement, ceux qui sont à la tête, ben je suis en direct avec eux et je les connais depuis plusieurs années et j'ai entièrement confiance en eux à 1000%, puisque ce sont des gens très sains et qui sont dans l'humanitaire. Dans C'est-à-dire que c'est quand même un projet humanitaire parce que proposer un produit trois à cinq fois moins cher et qui reste quand même euh, bénéficiaire, il hein, ne faut pas ça pour... Mais, mais euh, ça permet d'accéder... Euh, quand on me dit un maximum de personnes de faire accéder à ce produit voilà. donc je vais arrêter le partage voici la première partie dont je vous ai parlé maintenant je vais vous parler eh bien bah, je vais vous parler si vous avez suivi des packs alors je ne vais pas m'étendre complètement sur les packs parce que tout ça vous le retrouvez dans le back office alors il va falloir que j'accélère un petit peu parce que je vais vous présenter aussi le back office alors, les packs, j'espère que vous les voyez bien. Donc, c'est parti. Alors, on est sur des packs. Alors, pour les anciens, on a parlé de token. On va oublier les tokens. token. Token, c'était un terme beaucoup trop technique que d'ailleurs personne ne comprend, à part les initiés. On parle bien de parts, des parts de société. Ça, c'est important à comprendre. Et vous verrez, je ne vais pas parler parce que je pourrais passer des heures à parler de, du projet. Euh, on a quand même des options importantes. Il y aura trois options. Parce que, euh, avant de vous parler du pack et de choisir votre pack en, en toute euh, en connaissance de, de cause voilà comment ça va se passer dans 18 mois, la société va vous proposer vous êtes d'accord si euh, bah, le projet a évolué donc vous avez, on devrait à, à, à la phase 2 que je vous ai présentée, vont vous dire est-ce que vous êtes d'accord pour continuer ah oh ben non, j'ai besoin de sous, ah, vous avez mis 1 dollars, eh bien ok, eh bien on vous double. Hein, 2 000 dollars, vous, vous revendez, voilà. c'est votre choix, hein, euh, voilà. c'est une option. Quand on sait que hein, on est dans un financement participatif, et euh, je pense que certains le savent, ça peut être très très long avant d'avoir des sous. Donc, il y en a qui peuvent, euh, qui peuvent se dire Bon, je peux attendre ça euh, hein. Après, au bout de 36 mois, ça sera l'option 2. Proposer de. À ce moment-là, combien ça va faire Trois fois, jusqu'à 50 fois OK. Vous comprenez le but du jeu Parce que ce n'est pas un jeu, c'est un financement, mais voilà. Pour ne pas dire, ah là, bon, la personne, elle attend, euh, elle attend 10 ans, elle n'aura rien vu. Ceux qui auront été euh, un peu frileux, ben, ils prendront euh, <rire> au départ. La deuxième option, c'est pour les moins frileux, mais qui ont besoin. On a toujours besoin de finances, on, on, on a investi. Hein, jusqu'à 50 c'est dollars, une belle, une belle pub n'est-ce pas Après, bah, si vous avez décidé, bah, vous continuez, puis vous, vous vivez avec la société, en tant que vous, vous pourrez transformer en, ces, ces actions vraiment en actions et puis euh, euh, toucher les dividendes, vendre des actions et qui peuvent prendre des valeurs euh, très importantes hein, suivant le développement. Donc ça, c'est important de vous le dire. Vous voyez les packs depuis tout à l'heure, je vous ai dit, premier pack, 1000 dollars. Mais la dernière colonne, paiement par mois, c'est 50 dollars. Okay. 50 dollars par mois, donc sur 20 mois, ça fait bien 1000 dollars. Donc, ça permet d'étaler hein, notre, notre, notre investissement. Hein, 50 dollars, je pense que c'est accessible à beaucoup, d'autant plus que c'est payable par carte bancaire. Je le répète pour les... Pour les Européens, pour les autres pays, c'est pas encore peut-être, je ne sais rien, mais pour l'instant, c'est pas prévu. cas, le partenaire fait pour l'Europe et ça, le partenaire financier et ça, c'est extraordinaire. Hein mais j'aimerais vous poser une question. Vous découvrez peut-être le, les PAC. Ça, c'est dans le back office. Hein, vous trouverez. Vous aurez même le choix euh, hein, de sélectionner celui, euh, celui que vous voulez entre 1 000 et 1 dollars. Regardez bien. 50 dollars, paiement par mois, et 1 500 50 Effectivement, on paye sur 30 mois, mais on paye toujours euh, 50 dollars par mois. Donc, c'est facilement autofinançable. Euh, autofinançable, quand je dis, euh, hein, dans le pire des cas, vous payez 50 dollars de votre poche. Autofinançable, euh, je ne sais pas si vous faites d'autres business, bien, vous pouvez l'autofinancer, mais la meilleure chose, vous verrez, pour ceux qui voudront rester dans la quatrième partie, c'est que vous pouvez l'autofinancer hein, ou voir la, euh, la, déjà l'amortir en en, en en parlant autour de vous. Mais hein ça, ce n'est pas obligatoire. Donc, 1500, 2000. Alors, moi, je trouve. Alors, Si vous avez bien compris ce que je vous conseille, si vous décidez de prendre un pack à 50 dollars par mois, bah, prenez celui-là. Hein vous payerez un peu plus longtemps, mais dans le temps, ça va se. Hein, vous verrez. Euh, si vous prenez celui-là, le 1000 à 50 dollars sur 20 mois, pour 940 000 parts, euh, ça peut être. Euh, il peut y avoir des regrets à la fin. Ben, savoir que vous pouvez en prendre plusieurs à la fois. Par contre, j'insiste beaucoup, il faut assumer les, euh, les échéances. Donc, et puis pour ceux qui euh, ben, ont les moyens de payer en une fois, ou plusieurs échéances à la fois pour avancer, bah faites-le. Hein, parce que hein, euh, ça ne va, va pas être quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps dans votre vie, cet investissement. Hein, vous allez pouvoir suivre, il y a des canaux pour, pour suivre l'évolution du, du projet. Enfin, Je vous en donne ma parole, je sais très bien qu'ils qu font très très bien le suivi, ils expliquent où, où on en est quasiment tout quotidiennement, on va dire hebdomadairement pour savoir où en est le projet, donc vous ne serez pas lâché dans la nature avec ça. Euh, que ça soit bon ou, ou mauvais, hein, ça, ils sont très, euh, très corrects de là-dessus. Hein. Donc, euh, je le répète, vous faites un investissement, un capital, c'est du capital risque, financement participatif, il y, du, il y a du risque, je ne le cache pas, mais franchement, ils euh, sont très limités puisque c'est un produit qui existe déjà donc euh, on fait pas une c'est pas une invention avec Paris euh, qu'est-ce que ça va les gens vont aimer les gens utilisent déjà donc euh, le pari c'est d'aller le plus vite pour financer cela vous voyez 3000 dollars donc 120 120 dollars par mois hein, si vous les payez regardez bien je vous ai parlé hein, on est à 001 pour 3000 mais si on passe si on passe sur des packs supérieurs à 5000 et pour tout vous dire, moi, j'ai pris un pack à 7500 pour 250 dollars par mois. Ça me convient très bien et j'en ai, et, et ai repris un autre. Donc, euh, effectivement, ça fait une certaine somme à payer, à assurer, mais euh, je sais que j'ai fait le bon choix parce que là, on, a, on est en dessous des euros, centimes centime. Là. On est en dessous. Ça ne paraît pas grand-chose, mais en multipliant, euh, bah, ça fait quand même euh, un certain nombre de parts en plus. Donc, vous avez compris le principe, vous, à, à vous de décider ce que vous voulez prendre là-dedans. 7500 500, 10 000, alors voilà, 15 000, puis après on passe sur des, des packs jusqu'à 50 000, comme a été dit. 2 000 dollars par mois, bah, il faut pouvoir, hein, voilà, c'est très bien. Euh, moi, si j'avais ces moyens-là très rapidement, bah, j'aurais pris ça. Je vais peut-être le prendre, je n'en sais rien, parce que mon objectif, je viens de vous le dire, 50 millions. Pourquoi Alors, je vous répète. Si vous avez suivi les options que je vous ai dit juste avant, options 1, 2 et 3, bah, ce que je ferais, c'est que les options, alors euh, la question est de savoir est-ce qu'on peut prendre une partie et proposer à, à doubler et puis garder le reste. Ça, j'ai besoin d'une précision là-dessus, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est génial, je vais pouvoir euh, en prendre une partie pour me rembourser déjà de ce que j'ai payé, même plus qu'en rembourser de ce qui s'est doublé. Donc, euh, vous voyez la chose, si vous prenez la moitié, est-ce que vous me suivez Si hein, vous prenez la moitié, donc, vous allez avoir votre retour sur, sur l'investissement rapidement. Mais pour, pour faire ça, à mon avis, il faut quand même prendre euh, un pack important c'est pour ça que j'ai pris deux packs à 7500 dollars, Je ai vais prendre à 15 000, mais bon, je n'étais pas prêt à ce moment-là. Voilà, donc je reviens et je vais passer, je vais vous montrer le back office quand même qui est important, euh, le nouveau, hein, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'il est, qu est en place. Voilà, je vous laisse un petit peu à l'écran et je vais arrêter le partage à nouveau. Voilà, ce n'est pas, pas trop mal. Mon, mon but, c'est de vous libérer euh, à 45-50 45, 40, 45 50 pour ceux qui font juste l'investissement. Et puis, on va parler dix euh, minutes après. Je vous parlerai de ceux qui veulent euh, amortir ou autofinancer leur, leur pack. Et pourquoi pas que ça devienne un business à part entière pour vous. Ce sera votre choix. Rien d'obligatoire. Alors c'est parti, Alors je ne sais pas si vous étiez déjà inscrit dans le précédent projet des tokens HOLO, c'est une continuité, hein. la société s'appelle HOLO Limited, je le rappelle, j'ai dit limité, limited, limited HOLO, -Limited, et elle s'occupe donc du projet financement MSC Engineering. Donc ça c'est important de comprendre que pour les anciens, Holo n'a pas disparu, il est toujours là. Ils ont juste changé de stratégie, euh, plus facile et surtout plus, euh, bah, plus facile à comprendre. Hein. Euh, voilà, on finance un produit, hein. on finance pas un token, on sait pas trop où ça va aller, ce que ça va faire. C'est un peu un coup de poker. Hein, et bon, là, on est sur une société euh, classique, hein. donc euh, et avec des produits que vous pourrez toucher tangibles. Alors. C'est reparti pour… Alors là, je vais vous montrer ce qu'on appelle le back-office. Alors, je ne vais pas vous montrer le back-office, je vais vous montrer le document que j'ai fait. Parce que pour ceux qui étaient avant dans, dans Holo, il y avait un, un site qui était pas mal fait, mais qui ne correspond plus à, à, à, la, visu, à, la, à la vision qu'on qu a pour le, pour le financement. De ce projet là hein? donc ceux qui ne sont pas inscrits, eh bien je vous demande de retourner vers, vers la personne qui vous en a parlé si vous n'en avez pas je vais vous laisser euh, vous pouvez me laisser un, un mail Alors, je pense que vous, la plupart sont venus par par, euh, bah, par le mail que j'ai envoyé donc vous pouvez me renvoyer un mail si je suis intéressé euh, et puis vous verrez je vais beaucoup vous aider puisque comme je vous ai dit euh, je vais m'occuper de votre transcription en condition que vous me donnez quelques informations, nom, prénom, email, numéro de téléphone. Comme ça, je sais que c'est bien fait et après, je vous paramètre le, le site. C'est ce que je vous propose, hein. c'est obligatoire. Vous pouvez vous débrouiller tout seul, mais euh, au moins, là, je sais que c'est fait et euh, vous pourrez faire facilement votre paiement. Donc, à savoir que ceux qui étaient avant dans Holo, ça, c'est vraiment la particularité regardez, eh bien, votre compte existe tout, tout, toujours, ça a été migré. Hein. Il y a une migration qui a été faite de vos informations. Hein. Et puis, avec un avantage, je ne le répète pas, parce que vous va, dit, il va y avoir des jalousies pour ceux qui n'étaient pas, pas là. Euh, les holobés ont été transformés, ont été échangés en par MLC, d'une manière assez avantageuse. Voilà. Hein, C'est sympa vraiment de la société, parce qu'il n'y avait pas d'obligation de le faire, mais euh, bon, bah, ils l'ont fait et et merci à eux, en tout cas moi je les remercie parce que moi j'avais investi beaucoup dans, dans les tokens Olobé. Lobé, je croyais mais c'était compliqué à proposer et eh bien je ne regarde pas non avoir pris puisqu'il y a un bel échange. Donc pour ceux qui étaient dedans, vous allez revoir justement l'échange, euh, si vous aviez acheté des tokens Olobé, bah, vous verrez que vous avez déjà des parts MSC sans, sans avoir même pas, sans avoir acheté de bah, de, de pack hein. alors je vous montre vous allez alors sur le back office qui est si vous étiez déjà inscrit hein, mail.mlc.ifh.fr. Vous pouvez faire euh, j'ai oublié mon mot de passe ou euh, aller directement sur ce lien. Il va vous demander un, un, un votre email. Vous envoyer, vous recevez un email de ce type là. Vous cliquez sur ben, sur euh, sur cette URL donc euh, sur ce lien. On va vous demander de saisir un nouveau mot de passe. Bon. Vous pouvez remettre vos mots de passe si vous vous en souvenez euh, précédent. Hein, ça va vous devoir réinitialiser et terminer, changer. Et après, vous pouvez entrer. Hein, donc, entrer, c'est euh, vous allez ici, hein, sur, ce, sur le site en français. Alors, très important, même s'il reste que quelques, quelques petites phrases qui n'ont pas été traduites. traduites pardon ne mettez pas de traduction automatique, notamment en plus pour le paiement pour le, carte bancaire, ça ne passe pas bien. Laissez-le et cliquez sur le petit drapeau quand vous arriverez sur, dans, dans votre back-office. Donc là, vous pouvez vous connecter avec l'email que vous avez pris pour l'inscription et euh, le mot de passe, soit changé, soit que vous avez mis à l'inscription. Et là, vous entrez dans votre passe et vous arrivez euh, là-dessus. Donc vous voyez, je me... Je ne me cache pas, c'est bien moi, Régis Pierre Prudent, ce n'est pas une plaisanterie, c'est bien mes prénoms. <rire> voilà. Donc voilà comment ça se présente. Et c'est assez... Euh... Alors, ceux qui connaissaient un autre euh, financement participatif, eh bien, c'est le même système. Hein. C'est Solar Group pour, pour le citer, même si je ne sais pas si je vais le citer. Donc, mais bon, de toute façon, c'est fait. C'est entériné, c'est enregistré. Donc, vous voyez, je, vous ai pas, je ne vous ai pas menti, j'ai pris un pack à 7500 dollars, j'ai déjà payé un certain nombre de parts. Il faut bien comprendre comment on paye les parts, bah, par échéance, mais on ne vous donne pas tout d'un coup, ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire que si vous payez en, en, 20, en, en 20 fois, en 25 fois, eh bien, on ne va pas vous donner 25 fois la même chose. Ça, c'est le deal que vous avez avec la société. Vous payez une échéance, vous avez un certain nombre de parts de, de part, mais pas, alors PC, ça veut dire part hein, ça veut dire de, là, ça veut dire pièce des parts, eh bien, c'est important de comprendre que vous n'avez vous pas la, hein, un 25e de, de part. Vous aurez moins de parts au fur et à mesure, mais dès qu'elles sont payées, elles sont à vous. Même si vous arrêtez, ce qui n'est pas conseillé, votre, votre paiement d'échéance pour X raison, hein, si vous n'avez pas de un problème personnel ou autre, ou une autre décision, et eh bien, ces parts sont acquises, sont à vous. Hein. Mais la société, et c'est son deal, le but, c'est que vous payez jusqu'au bout. Et c'est la 30e, euh, si il y a 6 paiement sur 25 euh, échéances, bah, c'est la 25e où il y aura le plus grand nombre de, de parts, euh, qui est un gros bonus, puisque vous avez euh, été correct et terminé, euh, le financement. Donc ça, c'est important. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour vous, puisque si vous avez commencé un investissement et que vous avez pris, euh, hein, vous voyez, moi, mon, mon objectif, c'était d'avoir euh, 8 millions et en avoir un petit peu plus, puisque, comme je vous ai dit, j'ai repris un pack à l'étape 2. Celui-là, il était à l'étape 1. Il y a une petite différence, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a... Dans le back office, vous verrez le profil, donc ça assez classique, le numéro, pardon, tout ça. D'ailleurs, j'ai même pas, je dois renseigner ma date de naissance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, vous verrez euh, qui vous a fait connaître, donc euh, qui vous a donné son lien d'affiliation. Il y a la vérification. La vérification n'est pas obligatoire pour acheter un pack. Par contre, elle sera nécessaire si vous voulez faire après. Vous recevez des, des commissions si vous développez ou vous faites faire des échanges, euh, faire des trans, transferts transfert internes, euh, ce qui est possible. après. Mais il faut vérifier, il faut avoir son compte vérifié. De préférence, vérifiez-le quand vous pouvez et euh, comme ça, on n'en parle plus. Et C'est c'est aussi très souple, je le dis, parce que euh, parfois, bah, contactez-moi ou support directement sur le chat le, le à l'accueil du back-office. On ne peut pas être bloqué, sauf si vous avez vraiment des, des, des faux papiers. Mais euh, on est très souple parce que pas, euh, ça peut être refusé. Mais si c'est refusé, dites-nous et puis on, on va voir. Parce qu'il y a une première euh, vérification automatique. Puis après, une vérification humaine qui, euh, bah, qui est bien plus sérieuse. Alors, vous voyez, là, j'ai parlé de la vérification. Pas obligatoire pour prendre les packs, les packs. 1000 dollars, alors je me suis arrêté à 1000 dollars, donc vous voyez, regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Si vous êtes d'accord, bah, regardez les packs d'abord, hein. prenez votre décision, vous avez tout, 20 mois, euh, l'escompte. Alors l'escompte, c'est ce qui est divisé, hein. donc euh, le nombre de parts dans le pack divisé par 1000 dollars, hein. donc ça fait bien euh, 940 000 divisé par 1000, donc ça veut dire un escompte de 940. On n'est pas à 1000, hein, je vous l'accorde, hein, mais si vous l'êtes à 1000, il faut prendre un pack supplémentaire donc pour faire du x1000. Je le répète, c'est vraiment la quatrième fois, mais c'est vraiment euh, le gros intérêt. Regardez, vous avez déjà 14 de plus avec euh, la, même, euh, hein, la même mensualité de 50 dollars, etc. Donc, vous pouvez payer en une seule fois si vous, vous souhaitez. Vous prenez un pack à 1500 dollars, vous allez charger 1500 dollars, je vous montre comment, euh, et puis c'est terminé. Voilà, après, suivez quand même votre investissement, c'est quand même le but. Hein. Quand on investit, on aime bien savoir où s'en est. Hein. Donc, euh, je passe ça. Hein. Voilà, Vous pouvez avoir beaucoup plus de parts, tout ça. Hein, moi, comme je dis, le pack à 3 il est sympa parce qu'il a 120 dollars par mois. Sur 25 mois, ça reste. Et puis, on est à, à on, est, on est pas loin de 3 millions de, 3 millions de parts. Donc, quand vous avez fait votre choix, eh bien, il faut passer à l'étape primordiale. Hein, C'est l'effort qu'on va vous demander, c'est-à-dire euh, de charger votre compte. Donc, comme je vous ai dit, il y a la transaction monétaire dans le back-office, alimenter le compte. Vous voyez, il y a bah, Tether, pour ceux qui connaissent, pour les aficionados de, de la crypto. donc. Euh, l'USDT, Perfect Money que moi j'adore, j'utilise depuis 3-4 ans, mais c'est une plateforme que certains ne connaissent pas ou ne, ne pratiquent pas. Moi, je la trouve très pratique pour mon usage en tous les cas. Et la carte Visa dont je vous parle. Donc euh, voilà, je pense que la plupart peuvent payer donc, par carte, carte Visa. Alors, c'est en USD, donc il euh, y, y a une commission qui sera prise, mais ça c'est automatique hein, puisque nous, on est censé payer en euros. Après, voilà. Donc, vous mettez le montant, vous avez choisi un pack. Alors, je vais dire une mensualité de 50 dollars. Vous pouvez payer deux, deux mensualités si vous voulez. Vous pouvez payer deux fois. Euh, vous avez un petit bonus en plus. Par contre, ça ne décale pas, ça ne décalera pas votre euh, prochaine échéance. C'est juste pour avoir des bonus. Vous pouvez le faire. Hein, vous pouvez le faire à chaque fois, hein, payer deux fois, trois fois, quatre fois pour avoir des bonus supplémentaires. Hein, euh, mais ça ne décale pas l'échéance le, le, le, suivante, mais... Euh, ça décalera un moment, puisque vous avez un bel échéancier, vous savez où vous en êtes. Et ça, c'est formidable, parce que, comme je vous ai dit, euh, le back-office est adapté à ce genre de, de type de financement. Voilà, donc, euh, je vous ai parlé de ça, carte bancaire Europe. Alors, précision quand même très importante, puisque, premièrement, ne mettez pas ou enlevez euh, la, la traduction automatique s'il y en a une donc si vous arrivez sur le site de, sur le, le formulaire de paiement et qu'il est en, en français c'est que c'est pas bon, il doit être en anglais d'origine s'il est en français c'est qu'il y a une traduction automatique et il y, a des, il y a des bugs mais ça, ça vient pas de MLC, ça vient de la plateforme partenaire MLC ne peut pas va pas peut pas faire le euh, n'intervient pas là-dessus deuxièmement, il faut que euh, bah, que ça soit à votre prénom et nom, la carte bancaire qui, que vous avez mis dans le, dans, le, dans le profil, dans votre back office ça c'est important et justement vous pouvez ne mettre que le prénom, le nom et le pays le reste, l'adresse, tout ça ça pose plus de problèmes qu'autre chose, ne les mettez pas hein. si on nous demande d'en mettre moins possible, bah, <rire> profitez-en voilà. voilà pour la carte donc moi je l'avais mis au départ comme ça vous pouvez mettre tout ça, donc ça doit être en anglais comme ça et là il n'y a pas de souci. Euh, donc assez classique, card number, la, la carte, la date d'expiration et prénom, first name, last name, France, terminé, vous payez. Il n'y a même pas puisque c'est une plateforme externe à France, même l'Europe, qui euh, ne demande pas euh, de euh, Secure 3D. Bon. Alors, ça arrive tout de suite. Si c'est bon, si ça passe, ça passe. Voilà. Si c'est refusé, bah envoyez-nous si c'est refusé. Euh, soit il n'y a peut-être pas assez d'argent sur, sur votre carte. S'il y a suffisamment, ça peut être une des choses que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas votre nom. Et, et bah justement, le support va détecte tout ça. Il voit ce qui se passe. Et puis, il est à même d'intervenir de, de, inter, à ce moment-là pour savoir ce qui ne s'est pas bien passé. Donc là, je ne répète pas. Hein? Voilà. Ça, c'est très important parce qu'à partir de là, vous avez un, un, beau, un beau rond bleu avec euh, une validation que le règlement s'est bien passé. Là, vous avez compris que eh bien alors vous avez mon, mon, l'email msc.mreville.com. C'est avec ça que je vous ai contacté pour ceux qui sont venus par euh, l'email aujourd'hui vous pouvez m'écrire à l'e-mail que vous avez reçu, parce qu'il y a différents emails possibles aussi. Regardez où on est. Vous avez bien compris. J'ai choisi mon... Alors, si vous avez déjà choisi votre pack, vous n'avez pas besoin de passer à la première étape dont je vous ai parlé. Hein, c'est fait, c'est fait. J'ai choisi 1500, je charge 1500. Si je veux payer une fois, je paye 1500, terminé, on n'en parle plus. Si je paye deux échanges, je mets 100 dollars deux fois 50 dollars, je paye une échéance 50 dollars. Mais il faudra la refaire, bien sûr, tout, hein, tous les mois à, à l'échéance qui est qui indiquée, puisque hein, si vous payez le 14, eh bien, vous payerez le 14 du mois prochain. Prenez-vous deux, trois jours à l'avance, c'est toujours mieux, comme ça, on n'oublie pas. Voyez maintenant, donc euh, comme je vous ai dit, les possibilités, on arrive là-dessus. Ils, ils vous font un beau capitulatif avec le calendrier des paiements hein. et tout ça tout ce que vous allez signer vous verrez ça sera sur contrat que vous pourrez éditer un hein, des contrats le contrat de partenariat contrat de hein, les contrats avec euh, justement les certificats vous aurez des, des beaux certificats hein, quand quand le paiement du pack est terminé hein, vous pourrez l'éditer et le garder précieusement chez vous euh, au chaud Donc, voilà euh, ça, je vous en ai parlé. Regardez maintenant, bah, c'est assez simple. Hein. Moi, j'avais chargé, euh, j'avais pris un pack à 250 dollars et j'avais payé, j'ai fait double paiement. Donc, j'avais mis, mis 500 dollars et j'ai payé et terminé euh, pour cela. J'espère que vous avez compris. Alors, je pense que je ne vais peut-être pas aller plus loin parce que. Voilà, ça, c'est l'essentiel. Vous verrez, vous pourrez découvrir, vous pourrez devenir partenaire. Alors ça, c'est important, mais je vais vous en parler plus en détail. Donc là, pour moi, j'ai fini la présentation de l'investissement. Euh, MLC, je vais vous proposer maintenant pour ceux qui veulent. Si, si vous ne voulez pas savoir s'il y a que l'investissement qui vous intéresse, et eh bien, vous pouvez, vous pouvez quitter. Ce que je vais dire, ça va être facultatif, mais c'est très important. C est, c est fortement, moi, je vous conseille fortement d'en parler autour de vous. Hein. Euh, et vous avez la possibilité de devenir un partenaire pour, pour, pour développer bah, votre équipe. Donc, je vais passer. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Il reste sept minutes. Ouais, on va être dans les temps. Alors, ça, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment un nouveau document qui est, qui est bien fait, que j'inaugure pour cette conférence. Alors, est-ce que vous avez compris que euh, j'avais parlé d'un plan de marketing Alors, euh, TESACO, pour ceux qui connaissent sur Internet, j'espère que vous voyez à l'écran. Voilà, donc le plan de marketing de partenariat Missing Genetics. Euh, alors, bon, créer une entreprise internationale avec vous, ouais, ok, hein, pour, pour les plus ambitieux, c'est ça. Mais pour, la, pour moi, le, pour la première chose à viser, c'est d'amortir votre pack avec des commissions, en parlant et en faisant profiter euh, à votre famille, des amis, euh, de ce projet-là. Hein. Euh, voilà. Et puis, quand c'est amorti, bah, vous pouvez gagner un plus. Soit vous, moi, je n'ai pas encore amorti. Pourquoi Parce que je viens de vous dire que j'ai repris un pack à 750 dollars, donc je le paye en partie avec le, les commissions que je touche du développement. On n'est qu'au début. Hein. Plus ça va, plus ça grandit, c'est l'objectif d'une un, équipe. Hein. Mais euh, je le répète une dernière fois, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, en tous les cas, fortement concis. Donc voilà. Hein Donc, c'est un, un modèle d'affaires économique rentable pour vous parce que vous avez juste à en parler et, et faire venir les gens à, à ce genre de conférences ou montrer le back-office puisqu'il est quand même très intuitif. Hein Il y a beaucoup de choses qui peuvent être expliquées euh, directement. Donc, pour être partenaire, vous signez un contrat. Alors, signer, c'est un grand mot. Hein c'est toujours pareil sur Internet. Vous cochez une case comme quoi vous êtes d'accord. Il y a le contrat qui se fait. Vous le faites, alors il n'est pas, pas en français, je vous le dis tout de suite, il est en anglais. Hein euh, mais bon, c'est assez classique. Ça veut dire en gros que vous participez à un, à un développement de partenaires euh, pour vous et pour aider la société à aller plus vite, euh, pour trouver des partenaires. Hein eux, eux c'est la pub qui n'ont pas affaire à, à l'extérieur et vous, bah, ça, vous, vous touchez... Euh, Hein, ce que vous avez développé, avec qui vous avez développé. Et c'est, j'irai même plus parce que ça devient, c'est vos, vos partenaires, investisseurs, mais aussi peut-être clients, parce qu'ils vont peut-être utiliser les produits. Je ne veux pas parler de tout ça parce que là, ça peut devenir complexe. Une équipe que vous créez, ça va être aussi il y aura des ventes de produits. Donc, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer. Ça, c'est même encore autre chose. Hein. Donc, ça peut être gigantesque. Mais parlons justement uniquement du, bah de, de l'investissement du départ. Quoi. Alors, démarrage rapide, formation. Euh, alors, je l'ai lu trois fois. Je vous laisse vous montrer. Gestion libre, effectivement, vous travaillez quand vous voulez. Hein. <rire> si vous voulez travailler beaucoup, vous travaillez beaucoup, c'est-à-dire vous, vous en faites profiter un maximum de personnes. Si vous voulez un petit peu... Bah, il n'y a aucune obligation. Il n'y a même pas de critères. Après, pour, pour évoluer, hein, pour devenir, parce qu'on a des grades, il faut, il faut évoluer euh, dans la carrière, si on, hein, une évolution de carrière. Il y a des règles. Mais les règles, je vous le dis tout de suite, c'est super simple. Après, les détails, c'est autre chose. Je vous conseille très, très, très fortement, même si vous pouvez en avoir beaucoup plus, de trouver trois partenaires, trois partenaires avec qui, vous, avec qui vous voulez travailler et les aider aussi à avoir trois partenaires ou plus. Parce que le modèle est comme ça. Je le précise, ce n'est pas un binaire, ce n'est pas un ternaire. Rien à voir. Mais pour évoluer, pour aller jusqu'au bout, il faut suivre ces trois partenaires. Bah, S'il y en a un qui dit à un moment j'en ai marre, bah, choisissez, choisissez un autre. Vous pouvez avoir autant de directs que vous voulez. Hein, certains choisiront d'avoir euh, de, s'ils ont euh, la possibilité, s'ils savent, savent faire du marketing, bah, avoir euh, 50, 100 directs avec eux. C'est bien. Imaginez que chacun prenne un pack à 1000 dollars, en une fois pour simplifier, les 150 dollars, euh, s'ils sont 100, bah, 150 dollars fois 100, ça, c'est pas Pas mal, pas mal hein, 15 000 dollars, immédiatement utilisable. Bah, moi, je prendrai un pack à 15 000, là, dans ce cas-là. Mais bon, ça ne s'est pas encore produit. Voilà. <rire> donc, vous voyez, donc, ce qu'on appelle, pour évoluer, il y a des statuts de partenaire. Alors, voilà le plan. Il n'est pas très compliqué puisqu'il n'y a pas 50 000 euh, euh, statuts à respecter. Vous commencez partenaire, vous avez signé le contrat de partenariat. Et pour passer spécialiste, il faut avoir investi personnellement. Donc, euh, l'investissement, 250 dollars, euh, sachant que le plus petit est à 1000 dollars. Dans le pire des cas, les 250 dollars, euh, au bout de cinq fois, si vous avez payé 50 dollars, vous l'avez au bout de cinq mois. Vous, voilà. Mais moi, bon, je vous conseille, si vous avez décidé d'avancer dans spécialiste et puis dans le plan, prenez, voilà, payez 250 dollars, donc vous avez êtes exigible, hein, éligible, pardon investissement. Et après, il faut trouver deux investisseurs. c'est pas non plus compliqué, qui ont mis minimum euh, 100 dollars. Donc, euh, ça fait deux fois 100 plus 250 parce que ça compte, hein, votre 250. Donc, ça fait 450. Donc, c'est votre investissement plus ceux des partenaires. Pour ceux qui ont décidé de commencer à développer, je pense que spécialiste, c'est pas très compliqué. Vous hein, voyez, le master n'est pas beaucoup plus compliqué puisqu'il faut 500 dollars, donc sachant que les packs minimum sont 1000 dollars, donc à un moment, vous arrivez à 500 dollars, il n'y a pas de critère de temps et tout. Hein et là, il faut trois investisseurs euh, avec un minimum de 200 dollars. Alors là, déjà, vous voyez que vous avez investi 500 dollars, vous avez juste 500 dollars. 200 dollars, trois fois 200, ça fait 1100. Donc, il ne faut pas avoir construit uniquement… Euh, voilà Il y a des investisseurs qui ne veulent l'être qu'investisseurs qui ne vont jamais en parler, ça, c'est leur, leur droit. Donc, trouver des investisseurs aussi en direct qui vous permettront justement d'accéder, ou ces investisseurs ont mis plus de 200 dollars chacun, toute stratégie est possible. Voilà, donc je dirais que Master n'est pas compliqué. Après, pour passer expert et professionnel, là, c'est une autre paire de manches, comme on dit, mais c'est réalisable. C'est-à-dire que, vous voyez, il vous faut trois Masters en direct. Donc, vous les trois personnes que vous avez choisies eux-mêmes doit être à ce niveau-là master, donc ils doivent avoir reproduit euh, la même chose. c'est quand même pas beaucoup, c'est quand même pas beaucoup d'investisseurs hein, pour arriver à un niveau expert. Hein. Alors, il y a des plans qui sont bien bien plus compliqués. Hein. voilà. alors après professionnel c'est un peu plus grand mais c'est tout à fait accessible. j'espère qu'on aura beaucoup de professionnels dans notre groupe. Hein. voilà. donc Qu'est-ce tout ça Ok, c'est bien. Alors là, attention, ne prenez pas peur, c'est tout à fait… Ça fonctionne comme ça, suivant quand il y a des statuts de partenaire, vous évoluez dans, le, dans, bah, dans la perception de différents niveaux. Simplement, votre premier niveau, bah, c'est le direct que vous avez fait venir et le deuxième niveau, bah, c'est euh, le direct de la personne que vous, que vous avez fait venir tout simplement et ainsi de suite. Donc ça se développe. mais euh, à part si vous voulez vraiment bien diriger vos trois membres, trois partenaires pour les amener à master, puisque c'est le plan. En toute logique, vous n'avez à vous occuper que, vos, que de vos directs et donner ce qui s'appelle une petite duplication, expliquer comment faire pour vos partenaires. Vous n'allez pas à vous taper tout le boulot. C'est compliqué, ça peut, être, peut devenir énorme, puisque, euh, moi je parle en connaissance, on peut avoir euh, beaucoup beaucoup de profondeur, parce que là-dessus, on n'a strictement aucun contrôle. C'est ne pas si un partenaire développera, si l'autre la, développe, il développe, il développe, il développe, chacun développe, chacun, chaque personne qui, sait, qui est rentrée dedans... Euh, et puis, on descend dans les nouveaux. Alors, regardez les niveaux, ils peuvent aller jusqu'à 20. Alors, ce n'est pas réservé pour tout le monde. Moi, pour moi, pour moi l'objectif, c'est d'arriver à un master. Expert, c'est idéal parce qu'on ouvre un 8 huitième un et un neuvième niveau. Regardez les pourcentages. Ce qui est important aussi, c'est les premiers niveaux parce que c'est là où, ça, où vous avez travaillé le plus pour faire venir des gens. 14, alors 15, 4%, 2%, 1%, quand vous êtes partenaire, quand même pas mal déjà. Quand vous passez spécialiste, donc avec les mêmes, vous avez toujours 15%, mais là, vous avez 5% sur le deuxième niveau. Vous avez le double, c'est-à-dire 4% au lieu de 2, et là aussi le double, 2% au lieu de 1, et vous aurez un cinquième niveau, etc. Euh, master, bah, vous ouvrez euh, deux autres niveaux, 6 et 7, mais tout ça se fait automatiquement. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas à contrôler, vous verrez ça. Ça se démultiplie si vous avez bien fait le travail au départ avec vos quelques directs. Ça se dit plus, c'est même impressionnant. Hein? Mais tout le monde n'aura euh, pas la même réussite. Hein? C'est un développement, un travail, un suivi. Donc, euh, voilà. Ça, c'est un titre indicatif, mais euh, ce qui est formel, c'est les statuts avec les conditions. Voilà ce que je vous ai dit. Donc, les conditions. Alors, je ne vais pas répéter parce que là, on a, je vous ai montré le tableau. Hein, ça, c'est juste vraiment les détails. 100 dollars, de 100 dollars euh, euh, pour le spécialiste. Hein, vous, tout ça, vous pourrez le consulter. C'est dans le back office. Hein, mais je voulais vous signaler cela, hein, donc euh, qu'il est possible hein, euh, d'amortir euh, des échéances, voire carrément son pack et voir beaucoup mieux, euh, avoir, un, bah, avoir un revenu... Euh, Hein, à chaque mois, sachant qu'il y a des pas donc hein, il y a des récurrences qui viennent. Hein, mais à un moment, ça va s'arrêter. Il va falloir continuer à, à développer, à développer pour pour toucher quelque chose d'honorable Master, expert, vous voyez, là on commence à ouvrir des, des niveaux. Voilà, vous pouvez avoir 100 directs, c'est pas problème, mais il vous faut au moins trois masters dans tout ça. Hein, donc Concentrez-vous sous, sous, les personnes que vous, vous appréciez et qui, et surtout, que vous pouvez, euh, que vous, vous savez être capable de, bah, d'avoir au moins trois personnes. Hein? Voilà, voilà. Donc, achat personnel à partir de 5000. Donc, professionnel, j'en parle pas parce que, même si j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup, mais il faut quand même déjà un petit peu bosser. Voilà. J'ai quasiment terminé. Euh, bah, le programme de partenariat, bah, vous pouvez retirer les bonus à partir de 50 dollars, c'est dans, dans, dans le compte de partenariat. Hein, donc, euh, comme c'est indiqué, le, versé dans le compte de partenariat, ça se cumule automatiquement. Hein, donc, euh, euh, dès qu'il dès qu y a un pack qui est, qui est payé par vos directs ou vos indirects, eh bien, le pourcentage euh, en, en dollars vous est... Euh, vous avez mis dans votre compte de partenariat et ça se cumule. Voilà, vous avez un suivi aussi pour voir euh, qui a fait quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très bien fait. Voilà. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 16%. Donc, Je dirais que c'est important. 16% pourquoi Parce que si vous avez bien travaillé avec vos trois, que vous avez un niveau, un, un statut élevé et que vous avez invité beaucoup de directs en plus, eh bien, vous touchez euh, vous touchez un pourcentage qui, qui est sympa à chaque fois euh, que la personne va, va prendre un pack. Ça, il n'y a pas de limite. Vous pouvez développer d'une manière internationale. C'est-à-dire, vous connaissez quelqu'un dans un pays, vous l'inscrivez, lui, il développera aussi dans son pays ou ailleurs, peu, peu importe. Il n'y a, a aucune limite. Il y, y a beaucoup, beaucoup de liberté là-dedans. Et voilà. Donc, euh, j'ai terminé là-dessus. Je répète, la quatrième partie n'est pas obligatoire. Hein, mais bon, le, le projet est tellement intéressant que vous pouvez euh, euh, vous pouvez en faire profiter euh, les amis, tout en sachant euh, qu'il doit être sérieux et qu'il doit euh, avoir euh, les moyens d'investir au moins de payer les échéances. Hein, si s'il si n'a pas, si pas de moyens euh, et pas d'argent, pas de finances prévues pour cela, hein, ne, ne lui donnez pas euh, de faux espoirs et lui dire que euh, Hein, bah, qui va toucher de l'argent rapidement c'est faux euh, c'est un projet, à, comme j'ai dit, moyen court, alors court c'est 18 mois pour moi, euh, moyen long terme euh, mais euh, si vous savez qu'il qu il a quelques difficultés financières ne l'entraînez le pas là-dedans, je vous en supplie parce que <rire> hein, s'il ne peut pas mettre 50 dollars pour certains c'est beaucoup euh, bah, c'est surtout qu'il faut les payer tous les mois 50 dollars, ça peut se faire une fois, mais s'il ne fait pas après, aucun intérêt. Hein. Je dirais qu'il aura perdu son temps. Voilà, je préfère être honnête. Donc, allez-y. J'ai terminé, j'ai dépassé de 7 minutes. Donc là, j'ai vraiment brassé tout l'ensemble. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement à deux questions. Jean-Bernard, est-ce que le solde créditeur en compte rapporte Non, il n'y a pas d'intérêt de rendement. Non, il n'y a, a pas de rendement sur, sur, sur l'investissement. Sur l'investissement actuel, ce sont les parts qui, qui ont un rendement ultérieurement. Par contre, je vous en ai pas parlé, mais ça n'a pas encore été remis. Il euh, y a euh, la possibilité de prendre des packs plus tard, quand ça sera en place, mais ça ne l'est pas, parce qu'il faut que ça soit automatisé, c'est quand même mieux. Euh, des packs de mining, hein, qui rapportaient déjà 3 à 4 par mois. Donc, ça peut être aussi un complément pour en attendant de toucher le pactole avec euh, avec MS Engineering. Alors, lors du paiement par carte bancaire, faut-il ajouter les 1,95 sur la somme à payer hum, Alors, bonne question. Non, non, non. Non, non, c'est 100 dollars. On met 100 dollars, c'est-à-dire qu'on qu veut 100 dollars net. Et après, bah, effectivement, le système va calculer euh, euh, bah, de payer automatiquement 101,95 nous, on met ce qu'on qu doit avoir sur le compte en final et euh, bah, le, la plateforme de paiement s'occupe du reste de calculer les frais. C'est vrai que dans certains systèmes, particulier la crypto, euh, si on veut payer 100 dollars, eh il faut compter les, les, les coûts de la plateforme. Euh, là, ce n'est pas le cas. Hein, donc, euh, alors, faites attention quand même, mais j'ai fait plusieurs fois, euh, si vous mettez 100 dollars, 50 dollars, vous aurez à payer à peu près 50. Euh, bah, euh, bon, je ne vais pas faire le calcul, mais 1,95 qui a été très bien fait. Donc, 101,95 pour 100 dollars. Voilà, donc il euh, n'y a pas de difficulté particulière. Euh, dans, voilà. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas, il y a, y a le chat, le support. Vous expliquez euh, et on a une interlocutrice avec qui je suis en direct ou quand il y a des questions. Elle parle, franc, elle parle très bien français et euh, eh bien c'est un plaisir de pouvoir euh, être avec elle et d'avoir euh, voilà. je n'ai jamais eu depuis le temps que je travaille avec elle et puis Gilles Weber notre superviseur euh, des partenaires lui travaille depuis des années et des années en direct avec elle quasiment quotidiennement et euh, il y a toujours des il y a toujours la réponse à nos questions. Euh, donc euh, je me sens à l'aise j'espère que vous vous sentirez à l'aise si vous avez des questions justement ne restez pas sans réponse euh, on a la réponse on n'en a pas ou si c'est une question dans laquelle il euh, n'y a pas de réponse ou pas de, bah, on vous le dira voilà et eh bien merci, bah, merci d'être venu hein, euh, et d'avoir tenu 10 minutes de plus que prévu hein. euh, moi j'ai encore une réunion après <rire> bon voilà Alors, je vais arrêter l'enregistrement